Je suis Mélanie Laoui, je suis médecin urgentiste à Lyon et je travaille pour l'association Zazakeli. L'association Zazakeli, c'est une école qui scolarise 300 enfants aujourd'hui à Madagascar, à Antirabé, dans un quartier très défavorisé et autour de laquelle on a développé plein d'actions médicales et nutritionnelles pour ces enfants. Alors dans le cadre de ce suivi médical des enfants, on s'est lancé dans le financement d'études de santé euh, d'étudiants en santé euh, malgache, euh, du coup qui font leurs études financées par Zazakeli et qui s'occupent de suivre euh, les enfants de l'école. Et c'est dans ce cadre que Scientifique Solidaire euh, intervient puisqu'il nous aide à financer ces études-là.